Si on s'ouvre à regarder là, c'est le peuple qui fait la ka ki na foucha. population, en peuple haïtien, envahi, yon y ban yo yo a un yon bon y a un bandit qui a fait la foucha. Il y a un bandit qui a fait yon foucha. même à terre. en l'air, yon tout descend sous bois calé. Allez chez vous. faut comprendre bon détail. Bonjour, bonsoir tout le monde qui en Encore une autre fois, je vous remercie. merci. Merci parce que vous une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et la patience. Merci parce que vous like. Merci parce que vous abonne et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous sous sur chaîne là, n'hésitez pas, la, pas hésiter à activer la cloche de notification pour, la pour pas rater aucune vidéo. Zami paou. Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, dans le café, c'est un bois calé extraordinaire. Et le bois qui était calé, papa ici, le calé rivait juste dans la racine. Il n'y pas calé à demi dans la zone foucha. Population, ma cache du... <laughs> bon, c'est peut-être ma question. Est-ce que c'est sous le pied au marché pour arriver contre le grabandi qui fait vendre le page et temps courir Yon équipe passe en haut, yon équipe passe en bas, nan yon kaye à l'étage. Bandi ap sauti nan fenêtre, ap vole tombe de yon, yon pense yon ap kakouri pou yon alle, eh bien, le yon descend, pepa ici, yon tout descend sous manchette population, pra. Jan ke wap gade imaj sa, malheureusement, nou pa ka montre video. Mais si toutefois ouvrez ouel, well, ou capable, texte nou, nan 305-731-6742. 305 731 67 42 pour que au capable la vidéo. Eh bien, messieurs vous qui sorti en lait, de lait plus, vous descend réap sous bois et puis vous regardez nous manger Et sort en dé à bagaille a tellement du pour nèg yo, pas ca résister, tout fait pour payer sans chapeau, yo seul coup. Monsieur Saio dans zone foucha peuple c'est Aliette il applit, Iso c'est en bas yo sorti population en sénéo et puis bois pou actuellement la, population haïtienne décidé pa de paix du tout wache maman bois calé fòk que gagner sécurité en dedans pays et pas bliye pita 7h nap live ou capable de chance pour participer ensemble avec nous pour dire nous comment bois calé arriver la caillou. Est-ce que vous l'ensemble avec anesthésie ou bien sans anesthésie Est-ce que bagay a mérité yon tipique Puis ta 7 heures, rete connecté pour une faire voir au passé par rapport avec sa pays d'Haïti Ap koné jouné jodia -jou et mouvement Wach Maman calé comment senti bagay là et qui sa ouwe Bataille la manke et qui m'a voulu pour le peuple haïtien L'important, pour qu'on réunisse ensemble avec la parole, Ben que nous sommes maintenant, parce que nous avons une grande combat pour nous faire, une combat pour pitié, et le peuple haïtien, nous sommes devant nous, nous n'avons pas pitié du tout. Nous avons besoin de paroles pour l'esprit, nous avons nou besoin d'exercer pour nous tout. Donc, nous avons besoin de paroles pour nous, pour encourager nous, pour nous force, pour nous descendre dans finalement, l'église de la Vigne pourrie tout dernièrement là, nous ne pouvons pas prendre ça loin, nous ne mm. prendre tout près. Nous ouais, avons des fédérations de monde fédération qui dans l'église des responsables, mais t'es fidèle dans la rue pour faire manifestation contre le président. Côté, vous ne pouvez pas dire. Côté, vous ne pouvez pas dire. Côté, vous ne pouvez mba tan d'ay plein pour insécurité non insécurité ay gen les résoud et papa yse pa bay moun sa pou braka les tout depuis semon ton dan jou passé ki tap manifester pour insécurité jounen jodi pa konn kote yo fè fòn chèche yo oui. fòn bouské yo fòn montre yo c'est quoi l'insécurité yo gen la nan insécurité même j'en jansanm avèk bandi parce que gardé men de CPJ maré Père gros responsable l'église et Divers lot de en kaval, messieurs sa yo qui financé ISO, qui financé gang dans le pays d'Haïti. Et c'est yo même papa ici qui étaient dans la rue, qui t'a manifesté contre l'insécurité. Je à a dis, frère, bien aimé, se gang sous toutes forme qui di dit l'autre mouche, la avez la ria fait. Attention, oui, parce que l'insécurité a fort. Est-ce que vous j'ai joué aujourd'hui a une série de dedans dans l'église épiscopale. Et j'ai l'autre a dit faites attention, oui, parce que vous allez dans la rue, mon, mon père. <laughs> oui. Effectivement, vous participe dans tout cela. Effectivement. Le fait que vous marchez dans la rue pour dire que vous ne pas président, vous avez déjà participé. Allez ouais, même te gars là-dedans, yo, qui te gagne, mains trempé dans le yo, tout. Donc, euh, amen, amen. Parce que nous sommes dans le un rapport? Yo, même tabouche, Ensemble avec mes sénés. mais t'es pour vous Bonne nous l'évangile. Que personne me, ne vienne me dire que mm -hmm. l'Église est un lieu de paix, un lieu de repos, etc. Je ne dis pas de jambe bâti l'Église pour être un lieu de repos. Jésus dit, j'ai bâti mon église pour mm -hmm. montrer au pape bien repos. L'idée est les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Disamen, mm oui, disamen. -hmm. Ce n'est pas faute, moi, si je la Bible. Mm -hmm. Son grâce, bon Dieu femme. Le séjour des morts, toujours gourmet contre l'église. Hein? Les portes du séjour des morts pas privé vaincre l'Église. C'est un imbécile qui vous dit Bible la Bible est amené. Amen. Zame qui, Jean Zame pour Bible n'a pas tuer tué, on m'a De Vous allez dans l'Église Baptiste qui arrive de la réunion, vous avez des fils de la Bible, vous avez des pas Bible Hein? Amen. Sa Bible a fait ça. Amen. Amen. les. Amen. pour les imbéciles, fait même boucheux dans les affaires de l'Évangile. Amen. Alléluia. Et n'y tout chrétien sincère. Il y a des vomissements au Mumbai. C'est pour boucher, on passer pas côté. Amen. Pour moun dire, la Bible, c'est à Mon pasteur qui dit, moi-même, pas besoin de manchette, la Bible. Est vrai? Est vrai qui est bon? Ou pas besoin de manchette, est vrai? Malgré le de l'armée Israël, l'âme, et Pepe Israël, peuple Israël, c'est peuple bon Dieu, de l'armée oui. Et vous au bataille avec Phyllis, c'est un soldat, oui. Il n'y a Et pas de Bible, il n'y a et, Jericho, et pas de commandement, alors il a pas pour la bataille. Et pour la pas de commandements. Il est qui oui. Mais c'est pour C'est absurde, ça. C'est absurde. Bible a fait avec feuille papier. Amen. Et là, un homme, nous avec un Bible dans la main, Aha. et puis il fout en calotte. Vous <laughs> devez 50 Bible. Waprès à l'autre. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. D'après la loi de Dieu. Là où Kembe rachète Devant la loi de Dieu. Kembe Mounsa rachène dans devant le tout. Amen. Amen. Et c'est ça la justice. Amen. Par exemple, nous avons parlé de justice pour le président Jovenel. Détrompez-vous. Quel que soit ça, il y a le n'y a pas de justice pour le président Jovenel. Il yes. yes. you... y a une bon justice. <laughs> il si y a une justice. Il faut jouer justice. Si vous bail un président Jovenel, justice, comment vous jouez-vous? Pour le bal justice depuis yoté de dénigré là, il faut oui. des trois ministres dans le gouvernement, te lever pour défendre Toutes ces volets, toutes ces volets, toutes ces volets, oui, toutes ces volets. Je n'ai pas à tout le pays à la et puis, regardez ça qui va passé Yoté, prenons un bras Parce que Qui fera parler, qui fera parler. Les crimes étaient impunis. La nature, l'autre de nous. Et qui ça qui pourra le passer Fok tout moun ki te participe nan krim nan Yo mouri Pour que cette vengeance la Capable de faire. Donc papa ici Comme la justice nan pays d'Haïti, Son la justice pop et well, Son la justice ka se fait sa Se même moun kap touye y'a Qui gê La justice la nan de plamel, eh bien E bien jounen jodi a papa ici Population, en prend ma fête, bois Parce que pour Haïti changer, faut que, que vengeance l'enferme. <rire> les crimes étaient impunis. Amen, alléluia. Mes amis, continuez à des messages là. Côté directeur mi... général, yo, a ça o te dit. C'est celle-là qui a viens de parler dans tout les côtés. Moi-même, je suis well mourir parce que a des mouns avec virilité, avec virulence. Et a pas de bon monde qui est en te reprendre à la vie. Le seul, ap finit seul. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Si je me un jour, je ne vais pas pasteur de Nous pas ne vais Pour me prêcher l'évangile. C'est pour vous que je prêche. Je à la caille. Je vais pas aller à Et pour vous, là. Et eh bien ça Ça m'a fait là. <laughs> m'a pas qu'on arrasse nous, nous pas, petite maman, m papa, nous pas d'arrasse moi. M'a trouvé là. Est-ce que toi, des points yot nous pour nous bombons la jant Non oh! Est-ce que m'a pesé cou nous pour nous bombons la jant Est-ce que m'a pas qu'un bel évangile là pour compte <inaudible> nous Pas diamènes pour compte nous Partagez vidéo pour l'autre yon, message là. A nous pas égo, ils se font parce que c'est beau à l'élie. Mettez pour nous passe. Alléluia. La Bible dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Paul te refuse de salaire ça. Et je prends sur lui, je dis que je refuse de salaire ça. Et je ne peux pas permettre de nous prendre pas parce que nous avons besoin de l'agence. Nous avons besoin de l'agence. Eh bien, il dis que nous l'église c'est toujours un mm -hmm. armé mais dit ça un oui. armé comment on armé qu'a fait vivre en paix hein un homme qui est entré dans l'armée et puis il veut vivre en paix qui côté un bon samedi matin il relait pour aller dans la guerre pendant la préparer pour aller dans l'armée ça pour le faire mm. On va dimanche matin la préparer pour l'église sans soldats liés dans l'armée. aurait le bon gec déclaré ça pour le faire. Amen. Oh oh. Ouais. Bible a dit nous c'est des soldats. Ouais. Et Bible a dit pas un soldat qui a embarrassé la Qui à fait la vie s'il veut faire plaisir à ceux qui ont là ouais. Nous pas des soldats pour nous tirer coup de couteau. Pour nous tirer une balle, nous sommes des soldats pour nous gommer avec Satan, le diable. Amen. Le pasteur dit Oh oui, euh, euh, euh, nous n'avons pas arrêté pour nous gommer contre Satan. Si ce n'est pas contre Satan, nous gommer contre qui nous gommer Nous avons dit Nous prenons une manchette, nous sommes contre Satan, oui, nous gommer. Parce que les bandits oh oui, qui là, bandit qui bandit les qui entrent là, ce n'est pas Satan qui mène là. C'est ce que je nous... Dit, nous nous avons commencé à expliquer nos processus, là. chaque temps, de des choses, nous avons continué pour nous faire des ticales dans la ta table de Vénéo. En pile, nous avons vu que la sous la terre, aujourd'hui, il pas des hommes. Regardez pour vous, toutes les bandits dans le pays d'Haïti, c'est des jeunes, presque à peu près même l'âge. Ce sont belle nous avons des belles générations. Pour ne pas que tout le monde qui sont dans le gouvernement, c'est des démorés. Vous pensez pour un homme rivié sénateur, mais son Bible acheté et puis l'Issom 51 Menti C'est pas ça, oui, allez. Exact, il a le premier un citron. Rédit parole, ça pasteur, pas. vous le peuple tendez. C'est des jeunes, presque à peu près même l'âge. Son sont belles générations, nous rien. Pour ne pas que tout le monde qui est dans le gouvernement là, c'est des démorés. Vous pensez qu'un homme rivais sénateur, mais son si Bible achetée, puis il somme 51 Non. C'est un bac, où y aller oui, allez. Il y a une quantité de monde pour y aller par année. Oui. Même si vous organisez un carnaval. vous n'avez pas toujours un groupe de monde qui peut mourir. Oui. Effectivement. Vous n'avez pas toujours un massacre fait dans le monde. Il y a un démon. Bon, bon, anecdote. Il y a un homme qui est entré dans le satanisme. De mois en bali, bal la jambe, tout ça de besoin. Mais une condition le fait avec elle, c'est pour le pas Est-ce que vous avez là? Moi, nous, qui bel évangile là pour nous, nous, pas partager l'évangile. Faut partager l'évangile là pour l'autre, vous attendez. Fons partager l'évangile là, mes amis. Youn you know, na condition, fait dix conditions avec elle, dixième c'est pour le pas Comment on nomme en bas, mais Satan, pour ne pas jouer fâché oui. C'est lui qui fait le fâcher, fâché, non oui. Ce n'est pas lui qui fait le fâcher. Mais Comment vous ne peut pas fâcher On joue un petit contact, papa, le monsieur fâché, le le mauvais. Satan dit au contact parce qu'il y a deux bagailles qui vont le là. Soit vous mourrez ou bien fou. Je suis tombé dans une négociation avec Satan. Satan dit: bon, pour ne pas fou, pour ne pas mourir, il y a 200 personnes avant moi ça finisse. Il est a obligé de chercher 200 personnes pour le diable. Ou est y hein? Qui est-ce qui fait le fâché? Et <rire> <rire> <De rire> pour entrer ou prendre? Et il y a un comportement en série de personnes dans le monde. Si ce n'est pas des gens il n'y a ne pas agir comme ça. An 86, ya, on pris un petit bagaille petit qui montre aux démons les humains comme à la Depuis les années 86, pour arriver aujourd'hui, il y a un phénomène de boule de caoutchouc dans le pays. Tout le monde voit ça. Exactement. Un Haïtien prend un Haïtien pareil. Il mm -hmm. mettait gaz dans le caoutchouc. Il met dans le confrère. Avant 86, quand on a boule de caoutchouc dans le pays. C'était, elle dit qu'on ça pour le peuple attendre. L'évangile, c'est tellement bon peuple haïtien matin. Hein? Moi, nous ne veux pas partager la vie pour tout haïtien attendre l'évangile. Hein? Des années 86, vous avez aujourd'hui un mm. phénomène boule caoutchouc dans le pays. A. Tout le monde voit ça. Un haïtien prend un haïtien pareil. Mm. li. lui du gaz dans le caoutchouc. Il met du met du feu la donner. Vous avez dit moun c'est qui a fait ça. Nous sommes des gens. Et des côtés, ils ont dit mais on mange viande maintenant. Ben dis, on fait ça. Vous êtesime, c'est un monde naturel qui fait ça. Oh. Ces derniers temps, passons. De Il y a des hommes qui le viennent payer ça. Yo tu es timoun depuis na de vente à sa coupable. Effectivement. Yo tu es timoun qui prend l'école. Yo tu es grand moune. Yo tu es jeune. Yo tu es timoun. Quelquefois, tu es au papa quête, tant qu'on a Delma, tant qu'on a Raboto, tant qu'on a euh, Bel Air, etc. Tu kidnappes tout type de monde. Tu prends un petit bébé, tu prends un petit 8 ans pour à l'école, un petit monde qui a deux mois, un petit monde qui a 8 mois. Tu sont kidnappé un pastel là, qui a 78 ans. Hein? Vous avez kidnappé les gens dans toute l'âge. Vous avez pris des pauvres qui sont des chambres. Vous avez pris des gens qui sont des médecins. Vous mm -hmm. avez kidnappé les policiers. Si Vous avez kidnappé les gens qui sont des chambres qui sont des chambres. Vous avez kidnappé les pasteurs. Vous avez kidnappé toutes les catégories. Moi-même, on l'a été kidnappé. C'est pour ça que je ne connais pas Abdoussa. Je suis kidnappé. Bonne ben histoire passe. Bonne ben histoire. Comment vous avez été kidnappé là? Racontez-nous. Ça qui passe. Je profite de dire les gens qui ont un problème avec mon chèque, pas seulement mon chèque. Aïe, aïe, aïe, bonjour, Alléluia! Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas seulement mon chèque parce que mon baga... chèque Il y a plein de choses. Non, nous ne parole pas ça, pasteur, pour que tu vous Hein? Yo kidnappé mm. la police, yo kidnappé les gens qui sont machins qui viennent la rue, yo kidnappé les pasteurs, vous kidnappé toutes les catégories. Moi-même, on l'a été kidnappé. Pour ça que je ne connais pas, je été kidnappé. Je profite de dire, les gens qui ont des problèmes avec mon chèque, pas seulement mon chèque. Aïe, aïe, aïe! <rires> Amen, Amen. Avant <tus> de dégager <tus> la manchette, je dégage l'autre outil. Amen. Et je toujours là, toujours rouillé, toujours coupé. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu. Je t'ai kidnappé moi-même. <rire> Et si je d'abord l'histoire de kidnapping, moi, hein, c'est pas moi qui t'ai kidnappé originellement. Je suis kidnappé en dans l'église. Je suis mm -hmm. le bonjour. Il a quelques là, qui à je dis toujours, je dis, je chercher le pasteur à côté de kidnappé. Il n'y pas adresse, il n'y a pas de pas de il mais la foi, les outils que me consulter, je me le lever et aller chercher un pasteur. Je rentre dans le temple, -là, je le la prière, bon Dieu. A dit, il me dit, Seigneur, bouche-moi à faire, mais oui. Parce que, mais, il kidnap a kidnappé un pasteur. Comment m'a fait aller à Nepal, sur un chrétien, vient dans la conférence en Haïti. Comment <cười> m'a fait inviter un viton, chrétien au Canada, venir dans conférence. Puis, c'est, toujours dit, il a kidnappé nous en Haïti. Et il a toujours vini. Il <cười> a dit, écoutez, il a confiance en moi. Confiance en bon Dieu, mais non, moi d'abord, on a confiance en bon Dieu. là. Hein? a il y a huit jeunes garçons qui sont avec avant pour aller chercher Pasteur. Je ne sais pas qui est bougé, non Je ne sais pas qui est Mais par la foi, je vais le chercher. Et e si je ne connais pas les gens qui connaissent l'histoire, je vais raconter le passé. Il me semblait incroyable. In, in, incroyable. Amen. On veut jouer un côté qui a des ramifications à côté du kidnapper de Pasteur. Ils ont kidnappé. Ils tous les huit plus moi-même, fait neuf. Ils ont fouillé pour tout sous nous, Et puis, eu... moi, je comment ça va passer. Je pas qu'on Je six là Moi-même, avec je sept aller, moi-même, avec l'autre frère. Parce Car bon, non, c'est Pasteur Woody. Pasteur Woody, regardez, il semble blanc. Il y a fait un GVO pour le blanc. La veine de le blanc de l'église. Il y a des gens qui viennent de l'église. Il y a des gens qui dit Mais blanc l'église, même blanc mission. Amen. <laughs> Parce qu'il semble à Blanc. Vous imaginez, il y ma kidnappé Conti Blanc. Il faut que l'argent. Vous y a 50 000 dollars américains. Je y a un peu Ça fait pas ce 50 000 dollars, donc ce n'est pas jour et jour. Il y a eu raconté, il y a ramassé, il a eu kidnappé, il a demandé gros l'argent. Donc, sûrement, à l'époque, pour là, c'est que 50 000 dollars, ce n'est pas de cause petit. Parce que, au pigre, par rapport avec la situation du pays d'Haïti, jour et jour, racontez-nous l'histoire, comment ça finit. Je suis disposé depuis le pour mourir. Ou je suis disposé pour me temps pour mourir? Je ne suis pas là pour léger le dos de là. Dans le téléphone, il dit, bye bye. Parce que je ne Je le tuer. Parce que je moi, 50 000 dollars américains. Je mm ne -hmm. pas pas bon pour faire des Mais il est en guérison. Faire des tu sauver qui pour Hé, hey! ouais, tout côté. Tout kote, Jezi, le côté, même Jésus, pendant le jardin, j'ai déjà dit de, journée, de Et Tout le côté, oui. Tout le côté, il y a des gens qui peur, Pendant que Jésus, j'ai déjà dit de sémaner, il dit, disciple, fais voyager sous moi, Ma la prière, je ensemble avec moi parce que la situation est difficile pour moi. Disciple, dormir suis dormi, Jésus. Jésus a levé une deuxième fois. Et mais, qu'on y a, on doit Pasteur. Hein? On équipe frère patron se mavel frère quand vi peut être courir tout ne Yo <laughs> Dis nous comment ça te fini Est-ce que tu arrivé à libérer Pasteur Pasteur ou dit Dis yo mettre met la gueule. Il peut aller chercher le coble mm -hmm. <laughs> <laughs> Avez dit Mais il peut aller l'argent Nous même nous venons chercher l'autre Pasteur Est-ce que vous allez? Là, moi, je me fais pour quitter maintenant. Je arrivé ce qui là. Je ne pas là. Je ne dit monsieur ça là. <f coûated French> <mass��> <t ''ive Cuban Norwegian> je ne sais pas ce pas ce qui Je pas Je là. Je ne sais pas qui c'est parce que moi, tu es un homme, non Eh bien, je vais vous raconter cette histoire d'un matin, je te vois et je te vois et je Ah bon Et deux parce que Pierre, tu es je te vois et je ne vois pas je te vois. Je ne sais pas si tu es un homme, tu es passé parce que tu es un homme, tu n'as pas le bonjour que tu te fais. C'est vrai Nous, nous sommes venus 50 000 euros, nous sommes sortis. Grâce à l'Éternel des armées. Amen, Alléluia Alléluia. Laisse-moi suivre uh -huh. mon Dieu, je fais ça, le dim, je fais. Je répète ça, le dim vous me répétez. Et puis nous, tous les trois, nous sortons de Saint-Esprit. Uh -huh. C'est pas mon chèque-là seulement, m'a bien. Aïe, aïe, aïe. Mon chèque-là pour une raison. Gardez Jazz là, papa ici. Vous comment vous mettez Jazz là dans le gym? Vous eh? mettez Jazz là dans le gym, papa ici Pour Jazz là, pas faire des grâces ou vous mettre. Donc qu'on y a là face au Kembe Jazda, immédiatement bondi a venu, c'est wash, wah gaillé kaka bondi an ras. Je prends mon là parce que me que bon Dieu a fait zem mm -hmm. mm -hmm. pour moi en fait zem pour moi, mais moi même moi-même pour me coucher la caiment pour me barrasser sans blesser. Jamais. C'est bon Dieu qui fait pour le pondre. Mm -hmm. Mais là pour la chaque côté il passe le pour il faut marcher derrière me ramasser Exactement. <laughs> Il va nous intelligencer pour nous couper ta de la sécurité. Oui ou non? Oui. C'est ça, mon chèque, moi, représenter. Moi, je dis, vous remarquez ça. Bah, pour qu'ils hey, ne soient pas mauvais, je ne vais pas provoquer gang. Est-ce que je vais Non. Je ne vais pas faire un discours. Je ne vais pas parler mal contre gang ni contre chef de gang. Je seulement acheter les manchettes. Ah, allez. Et pour nous ne pas comprendre que c'est couille une pour nous couper, on dit c'est pour bandi Anastiel. Amen. Ne pas comprendre ou pour al couper comme couper couper avec. nous dit Anastiel pour bandi, mais qui bandi? de hmm. bandi. Oui. Ne ou pas provoquer personne. Si bandi yo ma ba couette tellement fâché tant cou pas c'est yo. Hmm. Yo t'es un financier, yo un financier gagné yo. <laughs> Yon a financé gang yon, parce que yo participé dans tout président Yon a pas ou qui manchette pour couper pour caire kakabadi c'est pour prendre bible et tandis que au même y yo a financé gang eh parce que le pasteur que pas fait là ouais yo manchette parce que au même y a financé gang non pas batardais on sortir dans des comme moun monde qui a financé gang manchette ou acheter pour le vendre tout mais de ces pays gardé non non Pasteur Foche, non Pasteur Bataille, Pasteur Christian Emmanuel Sam. Mais actuellement là, chargé pays yop chercher, ça peut ça fait. Eh bien c'est <tip> vous avez vidé dans quartier populaire. Pas nous l'évangile. Amen. Mais c'est au plus mauvais. Go Pasteur Kirelem euh euh directeur marché. Mm -hmm. Il dit, l'église là, nous mêmes qui là, c'est machin de nous, nous vînes vendre. Et puis, que nous venons à 6h du matin, que nous venons à 4h, machin après, à 4h, nous nous payer taxes quand même. Ça, pasteur, connaît de moi. Ça, le connaît de nous. Est-ce que le monde ça, qui parle comme ça? Eh, eh, pasteur, hypocrite, tu as saisi? <laughs> Hypocrite, ha ge pou yon, étonne, crise, kadjak ge pou bran yo, le, le ouen ou ge manchette, nou nan nou nan sou yo. pas e te met ton zé dans nan bouche. A Amen. Amen. Bible a dit: par ta parole, tu seras justifié. Amen. Et par ta parole, tu seras condamné. L'on parle mal de un serviteur, bon Dieu, bon Dieu, chargez-le pour le poule, faut payer ça. L'on veut dire que le marché. Parce que l'on vient ici, c'est la taxe bien faut payer. Je me dis, pas à monsieur ça, parce que c'est un imbécile, un imbécile n'apprend rien. Mais je me dis ça pour l'autre monde. Ici, oui, son marché, je me suis d'accord. On marché. Mais nous ne sommes pas venus vendre, hein, ça nous vient de vendre. Ça nous vient d'acheter. Mm. <laughs> Et parce que mm. nous venons d'acheter, nous tous là nous venons Il mm. Nous a pas de taxes pour nous acheter. C'est payer, n'a payons pour nous acheter. Là. Et ça pour nous payer, bon Dieu paye pour nous déjà. Mais moyen dit, «Vin acheter. C'est parce ce que tu la Bible. Et parce que la Bible a dit, Amen. «Vin acheter sans argent, sans l'or, sans rien payer. Vous «Vin acheter sagesse, vous acheter intelligence, vous venez acheter connaissance, vous venez acheter savoir-vivre, vous venez acheter éducation. Amen. Ou acheter yon latrier de bénédictions qui pral permet ou entre dans le royaume de Dieu. Madame, que ben nous boue pas n'y jouet nan ça. Nous pas bliez, papa ici, mafia kap si mes am, nous pas stèk participe dans tout le président Jounen Jodia face à insécurité nous pas attendez ou di waye. Parce que Foj, parce que Bataille, parce que Christian Emmanuel Sano, Père France nous Ah nous pas bio, Père Madoché, Il a cherché actuellement là. Vous responsable de l'église, Yop a financé gang. ce n'est pas qu'on Il est pas zamakbal dans le pays d'Haïti. Filé manchette nous chrétiens, parce que nous dans la guerre. Plus précisément, je pas un directeur de marché qui a collecté, mais c'est un distributeur de biens. De la grâce de Dieu. C'est ça la Bible a dit. Ouais, pasteur, par a rien dans la Bible du tout. La Bible a dit que c'est un dispensateur de diverses grâces de Dieu. L'on dispensé ici dispenser comment pour vivre la carrière avec madame. Ou? Comment pour vivre avec Marie? Ou? Comment pour vivre avec Timounio? Comment pour vivre avec Guazinay? Comment pour respecter la loi pour la police, pas besoin de mettre mes sous Amen. Et eh bien ça me fait oui. L'on vient ici, a du mieux que sommes capable. Nous apprenons pour vous petit tout l'école. Et quelquefois, nous prenons des toiles là-dedans, nous payons l'école pour vous. Ou vous acheter, oui. Mais ne pas vendre. Si le pasteur lui-même a coupé le cou, il en cachette. Il a dit à l'autre qui t'a attendu parce que le message s'attend facile pour le passer. Comment mm -hmm. bien bonheur coulev la dit Eve. Bon Dieu, il m'a dit. Il connaît mm -hmm. sous moi, je n'ai pas bien beau à vendre à Et puis Eve, d'accord. Eve, d'accord. Je vais vous même pour tendre parole, mm -hmm. droite et gauche, cap sont dans la bouche coulev. Et puis pour quitter l'esprit, je vais vous laver tête au matin. Amen. Alléluia. L'homme joue nous et pour parler devant dit ou même la tête ou dit yes Parce que si tu ou tout pas lavé, ou tu as dit bêtise grand pile l'autre monde ou tu as prend madame monde même j'ai en pile l'autre monde ou tu as prend Marie monde même j'ai en pile l'autre monde ou tu as la tête ou ou tu la politique nous grand pile jeunes qui t'a chanté la matin et d'ailleurs tu as pied dans parce que nous et tout. Et nous ne nous quittons le vide, non? Nous mettons qui, qui précieux là-dedans. Alors, nous dit, mais ça, l'église là-dedans. Parce nous avons dit, parce manchette. nous avons dit, pas nous je nous Beaucoup de gens ne sont pas la velle ne pas la de la croissance de la ne pas l'an de la fave, pas de rien du tout. Parce que je ne suis pas confiance dans vous. Je ne pas entrer dans l'association des pasteurs, Je ne suis pas entrer dans la fédération des pasteurs, Parce que si je suis entré là-dedans, je ne pas le faire sept tout parler tout. Amen, je suis j'ai vrai faire tout parler nation. nations. Je ne fait. Sept tout palais national sans parler, madame qui ça je ne sais pas. Ou ap gadgrèd dans soleil la capre l'esprit. Oui, oui, je dis à côté mais Mette pour yo. C'est eux même qui n'avons no zam, qui n'avons no balle. C'est eux même cité dans tout yé, président. Yo fait sept tout palais. Pan <coughs> criminel yo. fait sept tout palais, et puis président mourir, Qui conscience n'a pas gagné je suis un conseil surtout, je parle sur le monde aujourd'hui. Je a qu'on vrai. continue parler parce que n'y pas de monde. À pas de monde vrai. que dernièrement là, Facebook. Seigneur, l'insécurité, le pays, sauve nous Seigneur, protéger le peuple, vous savez, vous savez, vous monde vous savez, dans vous Yon sous même table, ensemble avec mes sénèques, tout président. Mais après les seigneurs, les sécurités. Alléluia, mon Dieu, mettez l'évangile là, tes garçons. C'est des démons nés humains. ils va un contrôle tête Alors, pasteur dit que vous priez pour yon, allez prier pour, yo, pour pareil yon. Aïe. <laughs> pasteur, ça a campé. avec un groupe, où il est yon yon y a 7 coups de sang de Jésus sur mmh. En 2021, je veux les gens fait ma caca Mes oui, amis, Quelle Ay, maman! <rire> le sang de Jésus est versé à la croix. Amen. Pour quelle hein? <rire> pour seule raison. <rire> Et moi, je me que le sang de Jésus n'a pas sauvé personne le sang de Jésus versé pour rendre sa possible. Oui. l'évangile! Oui! Quelle poupoutrie! Ça coûte le sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus, c'est qu'il est versé pour rendre sa lia possible. Mais si vous êtes loin Jésus, comment vous pouvez sauver? Soudou vine dans l'église et puis c'est rue qu'on savait faire, hein? peut sauver sauver? Oui. sans de Jésus, pas en boulette. Oui, cal poupoudrie. Et poupoudrie, ça de Jésus, bi ou pourquoi j'en guéris personne? Non. sans de Jésus, bi ou pourquoi j'en touye personne? Non. Il va jamais gazer gang, et manchette nous mettre sous, bois calé, toutes ces poupoudries. Hein? Les gens ont acharné à faire la loi qu'on s'appelle d'Aïti qui était fini, oui. Mes amis. On t'a dit parce c'est ça. On a campé là, vous voyez le sang de Jésus sous moi pour voir ça qui a passé. Mais. Et puis ce n'est pas avec bâton bouche qui pour le dire Là, vous voulez t'en délaisser sang tomber. Amen. <rire> hey. A tout dans nous Pita, peuple haïtien regardé nous c'est dans yon là. Ce n'est pas là, c'est Pita. Et pou pou Les sons de Jésus, biou. Biou qui côté Où j'aime faire biou? Et mon nous je fais crèche dans mon taban. Bou akale, pasteur. Parce que là, on tire un boulet, ce n'est pas une bouche. Ce n'est pas un mon qui tire boulet, parce qu'on fait bruit non Mm -hmm. Les boulettes là allez, quand il frappe, il li fait guillo. Et puis non hey. tremblé, ou même à hey, battre bouche ou tant qu'on gros joco jocma, <laughs> tant qu'on gros gomme servelle ou autre, <laughs> <What> les <laughs> sendez j'ai uh, dit, bio, <laughs> quelle pouboudrie <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tout ce qui le sang de Jésus comme ça, quitter là de côté et le tombe pour le faire bouillir. <rire> et lui pour faire bouillir, oui L'autre ou en basse, so même qui fait bouillir beaucoup chaud Non Oh oh Qu'est-ce qu'il y a des mes amis <rire> moun imbécil, Mes amis Qu'est-ce des gens qui mes amis Et qui a trompé mes amis <rire> là Achetez <rire> une petite bouteille de parfum, pleine avec piment oiseaux. Avec des recettes pour l'insécurité. Papa ici, prends notre Avec acide. Uh -huh. Hein? Oui. Avec clo Walks, mélanger ensemble, soukèle bien souké. Oui. Bandi apparaît sou piche l'angel. L'angel, exact. N'a pas saisonné les pi bois